Je suis consultant chez Arondor dans la BU Capture, donc qui est spécialisé donc dans la dématérialisation et le RPA. C'est des secteurs vraiment très porteurs par rapport à l'accompagnement de la transformation digitale pour les entreprises. Nous avons deux domaines de compétences, la dématérialisation et le RPA. Donc la dématérialisation, c'est tendre vers du zéro papier. Donc transformer donc tout le support papier en support numérique. Et le RPA, ça permet en fait d'automatiser les, les tâches répétitives c'est un robotique process automation. Ça va cibler essentiellement le secteur banque et assurance pour faciliter justement la transformation digitale. Donc on a le qui un des J'ai fait une formation d'ingénieur en informatique, spécialisé tout ce qui était plus dans le système d'information, orienté réseau et sécurité. Je suis tombé par hasard en fait sur une annonce où j'ai pu donc découvrir la dématérialisation que je ne connaissais pas, et je n'avais jamais vu lors de ma formation. Ça fait 5 ans que je suis chez un Honda. j'ai commencé en tant que développeur. Donc petit à petit, j'ai pu monter en expérience et me former sur pas mal de solutions. Et euh, je suis passé après plus consultant, donc aller en mission chez le client directement. Et puis maintenant, euh, je commence à avoir des rôles de responsabilité et de manager. Je m'occupe essentiellement en fait de la partie management des ressources en interne, qu'on appelle forfait, donc c'est les personnes qui vont travailler au siège et j'interagis énormément avec donc des développeurs, chefs de projet et l'équipe commerciale à Rondor. Si je devais donner un conseil pour se lancer dans ce métier, ce serait donc de développer son sens relationnel, de ne pas hésiter à demander de l'aide et de rester toujours à jour sur les nouvelles technologies. Rejoindre à Rondor, c'est donc rejoindre une équipe dynamique, familiale et surtout rejoindre une équipe composée d'experts avec laquelle on peut évoluer et se construire une carrière.